Salut c'est Martouf Alors le 13 mai à 13h13, j'étais à Sion pour le lancement du Farinair, la nouvelle monnaie locale complémentaire valaisanne. Alors effectivement c'est un peu à la mode ces temps à lancer des monnaies locales. Alors je vois qu'il y a des gens qui savent très bien y faire, et puis il y a des gens, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils aient bien compris ce qu'est qu une monnaie. Alors on va faire un petit tour, voir ce qui existe, comment ça se fabrique, et voir ce qu'on peut améliorer. C'est parti Sur le nom du Farinet. Farinet, c'est le nom de Joseph Samuel Farinet qui a vécu autour de 1870 en Valais et qui faisait de la fausse monnaie. Il faisait des fausses pièces de 20 centimes qui valent à peu près moins de 2 francs suisses actuellement. Mais il en a fait des milliers, voire des dizaines de milliers, semble-t-il. Il était un peu considéré comme le Robin des Bois valaisans C'est une bonne idée d'avoir pris son nom pour faire de cette monnaie. Alors elle était très très prisée, hein. déjà rien que le premier jour il y avait une longue file d'attente, plein de gens qui voulaient absolument récupérer des Farinets et surtout le billet de 13 Farinets, c'est le billet sur lequel il y a une reine. Et oui, la reine du Valais, je vous laisse essayer de trouver. Donc ces billets sont super beaux, on a une nouvelle monnaie, mais à quoi ça sert Quel est le but du farinet euh, Le but d'une monnaie locale, c'est souvent de faire du commerce local, de favoriser l'économie locale, de faire une communauté entre les commerçants, entre les consommateurs et qu'ensemble ils se comprennent, ils créent une communauté. Donc le jour même du lancement du farinet, il y avait déjà tout un réseau d'une centaine de commerçants en Valais prêts à accepter ces farinets. Donc on voit bien que là l'important c'est la communauté et quand on a une communauté on peut créer une monnaie dessus. À mon avis c'est comme ça qu'on doit faire, c'est pas toujours le cas, on verra ça plus tard. Une monnaie c'est déjà créer la confiance dans une communauté et une fois qu'on a la confiance, ça marche. Si on n'a plus la confiance, on voit souvent que la monnaie s'effondre. Donc, créer la confiance, c'est pas si simple. Et déjà, ça commence tout simplement par sécuriser ses billets. Donc, si on regarde bien sur ces billets en tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, il y a des micro-textes. Et ça, c'est un des éléments de sécurité. Il faut arriver à lire, hein. ce n'est pas si simple. En Suisse romande, il y a déjà plusieurs monnaies locales. Ici, a les deux principales, c'est le léman. Le Léman, c'est donc le lac qui se trouve juste derrière moi. Et on a le Farinet. Ici, c'est le billet de 10 farinets avec les dents du Midi, montagne, qui sont exactement juste derrière moi. Vous pouvez comparer. Donc le Léman a été lancé le 18 septembre 2015 lors d'Alternativa à Genève. Une grande manifestation pour toutes les alternatives. Actuellement, il y a à peu près 400 commerçants tout autour du Léman. C'est en train de coloniser le tout le tour du lac. Ça, ça fait un bon périmètre. C'est à peu près 100 000 léments qui sont en circulation maintenant. Le farinet qui lui a été lancé tout récemment, il a déjà une centaine de commerçants. Et il y a déjà à peu près 25 000 farinets qui sont en circulation. J'ai entendu parler aussi d'une monnaie au Val de Travers, des billets de 20 val. Je ne les ai pas encore vus. Ça peut être intéressant à creuser. En France, il y a des dizaines de monnaies locales, un peu partout. Ça se développe très très bien. Donc comment ça marche ces monnaies sont nantilles. Ici, mon billet de 10 farinets, oui. je vais pouvoir l'avoir avec 10 francs suisses. Le léman, c'est encore une particularité parce que c'est aussi un léman égal un euro égal un franc. C'est une particularité assez complexe, même. Une fois que j'ai donné euh, mes 10 francs suisses pour obtenir mes 10 farinets, ok, j'ai changé la couleur du billet, hop hop, mais ils vont où ceux-là alors le principe, c'est souvent on dit qu'ils sont nantis ou garantis. Ils sont mis en, en fait sur un compte à la banque alternative. C'est le cas du farinet, c'est aussi le cas du léman. Donc on ne les utilise plus. Ils garantissent et ça c'est aussi une des manières d'augmenter la confiance. On sait qu'à tout moment on peut les récupérer. À tout moment oui, mais en fait les règles disent qu'on ne va pas pouvoir récupérer les farinets, par exemple. Est-ce que c'est légal Il y a plein de gens qui se posent la question. Comment on peut faire quand on veut créer une monnaie Qu'est-ce qu'on doit se soumettre à quelles règles Alors en fait en France, il y a une loi depuis 2014 qui existe, qui cadre tout ça, donc c'est assez clair, il semble même qu'en fait on n'a pas le droit de récupérer la monnaie qui est en contrepartie, elle doit être mise sur un compte. En Suisse, c'est encore très flou, l'article 99 de la Constitution dit « la monnaie relève de la compétence de la Confédération, le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartient exclusivement à la Confédération ». Donc on ne peut pas créer de billets de banque. Donc les Farinets, ce ne sont pas des billets de banque, mais sont plutôt considérés comme des bons d'achat. Voilà un bon d'achat COP, d'ailleurs c'est indiqué dans quel magasin on peut les prendre. Ici c'est un bon d'achat Migros. Voilà même les RECA, une monnaie qui est assez courante en Suisse. C'est une monnaie qui sert surtout aux vacances, c'était pour favoriser les vacances. Donc c'est pour payer des transports, on peut payer des logements de vacances. Une monnaie locale en fait c'est un bon d'achat dans plein de magasins différents. C'est quelque chose qui, comme ça, ne devrait pas poser de souci. Mais il se trouve que la FINMA, l'autorité de surveillance des banques, s'intéresse aux monnaies locales. Le farinet, autant que le léman, ont dû répondre à des questionnaires pour essayer de cerner ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, puis essayer de voir jusqu'où ça va. On ne sait pas encore trop ce qui va se passer par la suite, donc on le verra. Mais à mon avis, ça reste un bon d'achat. Comment est-ce qu'ils ont fait pour le RECA qui est en place depuis des décennies Alors le RECA, c'est un petit peu différent, c'est même. 400 millions de francs suisses en équivalent RECA donc c'est assez énorme. Par rapport à 25 000 francs du farinet, je pense que le farinet ne devrait pas risquer grand-chose. C'est aussi pour des questions de fiscalité. On ne peut pas euh, se soustraire à la fiscalité. Donc un commerçant, quand il fait sa comptabilité, il doit mettre l'équivalent en francs suisses. Et euh, comme on a une parité entre le franc suisse, le, le farinet, tout ça c'est assez facile, mais ça doit être comptabilisé. Ensuite on paye des impôts euh, sur tout le commerce qui est fait euh, dans une monnaie locale. Quand je parle de monnaie locale, il y a souvent des gens qui disent « mais en fait, ça sert à quoi ?» Parce que me dire que je peux favoriser le commerce local, faire des circuits courts, c'est génial. Mais avec le franc suisse, je peux aussi. Ça ne change rien. C'est juste à moi de décider. Donc c'est vrai, hein, ça sert à quoi Parce que c'est juste peut-être le dire de manière un peu plus explicite, mais en même temps ça coûte cher. Il hein. faut faire des billets, il faut commencer à s'organiser tout là autour. Et c'est pas gratuit. Il y a un crowdfunding qui a été fait pour pouvoir financer les billets du Farinet. Du côté du Léman, c'est des collectivités publiques qui ont donné des subventions. Et du coup, à quoi ça sert Alors dans le cas du farinet, il y a une petite ristourne de 5% qui est faite. Si vous allez changer 100 francs en 100 farinets, vous recevez 5 farinets de plus. Donc ça permet d'avoir un petit rabais, c'est assez cool. Et tout ça c'est financé parce que dans l'autre sens, les commerçants, s'ils veulent changer, vous achetez des trucs, ils se retrouvent avec plein de farinets. Ben, ils doivent les échanger dans l'autre sens s'ils veulent récupérer du franc suisse et là ça leur coûte 5% de plus donc c'est pour les inciter à ne pas le faire mais c'est aussi pour essayer de les inciter à euh, donner tout ça à leurs fournisseurs, histoire que ça passe la boucle, que ce soit viral et que cette monnaie se répande un peu partout mais alors dans le léman, ça se fait pas ça, ça sert à quoi alors effectivement j'adore les monnaies locales mais en même temps je me pose aussi des questions des fois je trouve que les démarches vont pas assez loin les gens, je me demande s'ils ont vraiment compris ce que c'est qu'une monnaie et les avantages d'une monnaie. Donc le plus important, j'ai dit, une monnaie, ça crée du lien. Donc quand on crée le léman ou le farinet, on crée un réseau de gens. Et ça, c'est la base pour faire une monnaie. Ensuite, on a toujours une économie qui fonctionne bien, une fois qu'on a créé une vraie communauté. Contrairement au bitcoin. Le bitcoin, par exemple, lui, il a été créé, à un moment donné, pouf, il est apparu. Il servait à rien. Il y a des gens qui ont commencé à en avoir, j'ai même essayé moi-même en 2011. Ça ne m'a pas servi à grand-chose, je ne voyais pas à quoi ça allait servir, j'ai arrêté. C'était à l'époque où il y a un gars qui disait qu'il avait réussi à payer une pizza avec un bitcoin. Il était super content, tout le monde était content pour lui. Maintenant, il y a des plateformes qui ont été faites pour faire du change, bitcoin, dollars. Du coup, la spéculation s'est emparée du bitcoin. Maintenant, un bitcoin, c'est à peu près 1500 balles. Donc là, à mon avis, ça ne sert plus qu'à la spéculation, ça ne sert pas vraiment à faire des paiements. Tandis que le fariné ou l'aimant, ça sert vraiment... À circuler dans une communauté. Et la communauté, elle existe. Et c'est ça qui est important. La question que je me pose aussi, c'est quand j'amène mon léman ou mon farinet, pouf, il est en contrepartie en francs suisses derrière. Mais pourquoi est-ce qu'on a 100% Finalement, on double la masse monétaire. J'ai amené 10 francs, j'ai 10 farinets, je double la masse monétaire. Il y en a deux qui peuvent circuler. Pourquoi est-ce qu'on on en empêche un de circuler en le mettant sur un compte Moi, je trouve ça un peu bizarre et pas forcément nécessaire bon c'est vrai que quand il faut commencer c'est assez pratique parce que la confiance comment c'est vraiment le ciment d'une monnaie c'est bien de dire ben c'est équivalent totalement là c'est bien par contre sur le long terme on en a plus besoin au monopoly on a enlevé la couverture or ça marche bien du coup on a fait la même chose en réalité on a vendu l'or il reste presque plus c'est franc suisse Quelles sont vraiment leurs contreparties ben, c'est un peu la confiance qu'on y met dedans on peut faire plein de choses avec ces monnaies là je pense qu'on pourrait même baisser et plus être à 100%, mais être à moins. Les banques commerciales, c'est ce qu'elles font. Elles ont des vrais francs suisses qu'elles mettent sur leur compte à la Banque nationale. Là, elles ont l'obligation de le faire. Il y a des réserves minimales obligatoires. En Suisse, c'est 2% et demi. Il y a 2,5% de ce qu'elles prêtent en crédit, de ce qu'elles créent. Donc euh, des monnaies post-finance, monnaies Raiffeisen, monnaie UBS, monnaie Crédit Suisse. Tout ça, c'est de la monnaie scripturale, vous l'avez sur votre compte. Et en fait, c'est aussi des monnaies privées, des monnaies locales, mais on les accepte un peu plus que les nouvelles monnaies locales. Et donc, euh, s'il y a 2,5% ça fonctionne, avec ces autres monnaies, ça pourrait fonctionner. Et là, on multiplie la masse monétaire. Là, on a quelque chose qui est très intéressant. Tout ça, c'est en lien avec l'initiative Monnaie Pleine. Vous vous souvenez Initiative Monnaie Pleine pour une monnaie à l'abri des crises émissions monétaires uniquement par la Banque Nationale. Donc le but du jeu de monnaie pleine, c'est justement de faire une couverture à 100%, plutôt que 2% et demi, pour récupérer le droit de seigneuriage. Parce qu'alors, si j'ai mes deux billets, dans la monnaie de la banque commerciale, à qui appartient le billet de 10 francs que je le donne Eh bien, c'est la banque commerciale qui l'empoche. Rien que pour elle. Bon, elle a ses réserves à mettre, mais il y a quand même une bonne partie qui reste. Et en plus, sur le crédit, ils mettent des intérêts. Ça donne un sacré pouvoir. Le but de monnaie pleine, c'est de se dire, ce pouvoir, on le récupère en disant que tout passe par la BNS, et la BNS, elle, elle doit redistribuer deux tiers de son bénéfice net au canton. Monnaie pleine va encore plus loin en disant qu'on peut distribuer directement la nouvelle monnaie aux citoyens eux-mêmes. C'est une possibilité qui est inscrite dans le texte de monnaie pleine. Ça, si on l'interprète bien, ça veut dire que c'est un revenu de base inconditionnel. On vous donne directement la nouvelle monnaie qui est créée régulièrement intéressant ça me pose aussi la question est-ce que finalement on pourrait se faire un revenu de base inconditionnel en monnaie locale il y a plein de gens qui y ont réfléchi alors <coughs> ça n'a pas forcément les avantages d'un revenu suffisant pour vivre parce que on n'achète pas tout localement on a une économie mondiale globalisée si vous voulez acheter de la nourriture si vous voulez des services locaux ça marche mais dès le moment où vous payer votre assurance maladie là ils vont déjà plus être, trop être d'accord quoi qu'on pourra peut-être s'arranger comme votre loyer par contre je pense que si vous voulez acheter un ordinateur, si vous voulez acheter un smartphone, là, ça va être compliqué. Ça pourrait être une solution, créer une monnaie locale qui permet d'être un revenu de base. Ça se fait aussi, hein, avec des monnaies libres, ce genre de choses, la théorie relative de la monnaie. Justement, il y a un dividende universel qui tombe automatiquement dans l'algorithme et qui crée une sorte de revenu de base. Ça, c'est des pistes intéressantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette monnaie Alors je parlais que c'était un avantage. On pourrait le donner aussi, euh, par exemple, l'allocation familiale, l'augmenter. On peut doubler l'allocation familiale, mais donner cette augmentation en monnaie locale. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui seraient déjà très très contentes. Donc si vous voulez créer une monnaie locale, pensez à ce genre de petits détails. Et puis pour faire bien connaître cette monnaie, ça peut être intéressant de donner les jetons de présence des législatifs. Un truc qui est vachement intéressant, au Brésil, il y a une école qui devait se construire à Fortaleza. Et c'était une ONG hollandaise qui a donné de l'argent pour pouvoir créer cette école. Et ce qui était futé, c'est qu'ils ont transformé cette, ce don en contrepartie qui permet de garantir une monnaie locale. Ils ont appelé ça la Banco Palmas. Et cette Banco Palmas, elle a permis de distribuer localement une monnaie, de la créer et de faire tourner toute l'économie locale avec ça. Donc les les gens qui devaient construire l'école, ben ils vivaient avec cette monnaie dans l'économie locale. Et ce qu'ils ne pouvaient pas prendre, comme dans l'économie un peu mondialisée, ils allaient chercher plus loin. Et finalement, ils n'utilisaient que 30% du don qu'ils avaient reçu pour pouvoir réaliser l'école. Tout ça avec la monnaie locale. Donc on voit bien que c'est un grand pouvoir. On peut doubler la masse monétaire, on peut faire circuler. C'est super génial. Donc il faut y penser. Ça ne sert pas à, que à favoriser l'économie locale. Au-delà d'une construction comme ça, moi je pense surtout que ça peut être très intéressant pour les infrastructures notamment les énergies solaires, là, là je suis en plein soleil, c'est juste génial, il y a juste ce qu'il faut pour faire plein d'énergie. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'il faut payer d'un coup 30 ans d'énergie, alors qu'on a l'habitude de payer au compte goutte avec son petit salaire, mois par mois. Finalement, on a juste besoin de liquidités. On peut déjà mettre en commun dans les coopératives. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller inaugurer une coopérative solaire, Copsol à Neuchâtel. Et puis c'est là où je commence à faire le lien, parce que dans la même semaine, Le Farinet plus Copsol, solaire, monnaie. Ça commence à rentrer. Mais en fait, c'est pas une nouveauté du tout. On pourrait donc garantir une monnaie, non pas avec quelque chose sur un compte en banque, mais avec une véritable infrastructure, comme des panneaux solaires sur un toit. Et c'est pas nouveau, le Gothard, en 1872. On retourne à l'époque de Farinet. Hein. 1872, il y a la construction du premier tunnel du Gothard. Là, à un moment donné, Louis Farbe s'est retrouvé un peu coincé financièrement. Il avait plus de quoi payer les ouvriers. Mais il fallait quand même continuer. Il a inventé le franc des billets qui permettaient de payer les ouvriers en attendant qu'ils régularisent la situation financière parce qu'ils savaient que cette infrastructure de toute façon elle allait être rentable et là on le voit 150 ans plus tard ça marche encore dans d'autres tunnels mais vraiment c'est un truc les infrastructures ça doit être financé et je pense que la bns c'est aussi son boulot elle devrait pouvoir investir dans des gros projets comme les barrages en suisse qui semble-t-il ont des difficultés ces temps à faire leur maintenance parce que il y a des électricités beaucoup moins chères qui viennent des centrales à gaz et à charbon, qui sont un peu partout en Europe, qui cassent tout, alors qu'écologiquement, c'est vraiment un mauvais plan. À mon avis, la BNS devrait agir là-dedans. Mais elle refuse catégoriquement d'investir en Suisse parce qu'elle a interprété l'intérêt général qui est décrit dans la Constitution comme étant la stabilité des prix. C'est ce qui est écrit dans la loi sur la Banque Nationale depuis 2004. Alors j'aimerais bien retrouver les gens qui ont fait ça, parce que je trouve que c'est une mauvaise idée, il n'y a pas que la stabilité des prix, mais vraiment l'intérêt général. Pour la garantir la stabilité des prix maintenant, la BNS investit dans le gaz de schiste aux états unis C'est des conneries comme ça, alors qu'en en fait on a besoin d'un bon plan, et les barrages c'est quand même une solution assez sûre pour avoir de l'électricité, et c'est local, c'est chez nous. Là, il y a quand même un intérêt général que j'ai un peu de peine à suivre. Donc les monnaies locales, ça permet aussi de financer les infrastructures. Mais la grande question, quand on commence à se dire que ça peut être une possibilité pour pouvoir financer quelque chose, c'est à un moment donné, qui décide La gouvernance, c'est franchement pas facile, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous rappeler l'inflation galopante. Voilà un billet de 100 000 marques de 1923 en Allemagne. Le Zimbabwe en 2008. Voilà 500 millions de dollars du Zimbabwe en Yougoslavie en 1993. Ici, on a 100 millions de dinars. Et à peine un mois plus tard, 50 milliards de dinars. C'est assez génial, hein Je suis milliardaire maintenant. 50 milliards 50 milliards Vous voyez donc, pour éviter une inflation galopante, la doctrine a été de dire que les banques centrales doivent être absolument séparées. Elles sont indépendantes du politique. Entre-temps, ils nous ont mis un petit article qui dit qu'elles n'ont plus le droit de financer l'État, donc on est obligé de passer par les banques commerciales qui, elles, mettent des intérêts sur la création monétaire. Et du coup, s'il y a un déficit public, et si on paye beaucoup, beaucoup, et si on a des politiques d'austérité, c'est aussi en grande partie parce qu'il y a des intérêts composés qui se multiplient et qui vont dans les poches des banques. remède était peut-être pire que l'état de base de l'inflation. Pour le fariné, pour le farinet je trouve que la gouvernance elle est très intéressante c'est de l'holacratie qui est utilisé. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo là-dessus une fois. L'holacratie, c'est une espèce de mode de gouvernance totalement distribué, où chacun a un rôle. Et puis avec ça, je pense qu'ils ont un moyen pour éviter qu'il y ait une espèce d'autocratie qui se fasse, ou que les fondateurs décident de tout, ou parce que tu es le président de l'association, que tu as plus de poids par rapport à d'autres. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Dans le sol violet en France, il y a aussi euh, toute une notion de sociocratie qui a été mise en place avec plusieurs niveaux de, de, de mode de prise de décision. Je pense que si on met en place une monnaie locale, il faut faire très attention à ça. Et si on a vraiment peur de l'inflation, ben, au lieu de faire une monnaie qui est nantie, il faut faire du crédit mutuel. C'est nettement mieux. Qu'est-ce que c'est que le crédit mutuel ben, Le nom crédit mutuel, tu l'as peut-être déjà entendu, il y a une banque en France qui s'appelle Crédit Mutuel. C'est un monsieur Raiffeisen qui avait lancé tout un mouvement comme ça. Raiffeisen, c'est aussi toutes des banques qu'on trouve en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Un monsieur Raiffeisen a lancé un mouvement pour faire du crédit mutuel un peu partout. En France, ça passait pas trop allemand juste après la guerre de 1870, alors du coup, ils ont appelé ça autrement. Le crédit mutuel, au lieu d'être endetté comme dans un crédit classique, une personne face à un banquier, c'est personne à personne. Là, c'est une communauté entière qui met en commun sa monnaie et du coup une personne est en crédit par rapport à toute la communauté. Donc on a une espèce d'équilibre qui se fait. Qu'est-ce qui se passe On part tous à zéro. Et quand quelqu'un crée un service, je vends quelque chose à quelqu'un, hop, il y en a un qui a un de plus, puis il y en a un qui a un de moins. Puis il y a toujours un équilibre comme ça. Hop, une transaction qui se passe, hop, ça passe d'un à l'autre. Et finalement, avec ce système, on est toujours à l'équilibre. Instantanément, il y a toujours Toujours la masse monétaire qui est la même au dessus et au dessous du zéro donc ça c'est un bon système de crédit mutuel C'est justement le léman il existe depuis peu un système de crédit mutuel entre entreprises il y a une quarantaine d'entreprises qui s'est lancé là dedans donc, ça permet de vraiment créer de la monnaie et cette fois on n'a plus besoin de la nantir sur quelque chose d'autre c'est vraiment de la création monétaire et pas une dépendance de monnaie déjà existante alors effectivement, après on peut se poser la question, si quelqu'un consomme un crédit, à crédit, à crédit, à crédit, à crédit, quand est-ce qu'il va se mettre à fournir et à remonter Donc il y a des gens qui mettent des limites. Et si on met une limite de consommation à un crédit, qu'ensuite on peut encore ajouter une petite astuce qui est une contraction régulière, une fonte ou une oxydation. Il y a plusieurs mots à un moment donné, chaque mois, on peut dire que 1% de vos avoirs fondent, mais aussi 1% de vos dettes y fondent. Et ça... C'est une manière aussi de pouvoir créer un revenu de base. Je vous en reparlerai dans une vidéo parce que ça c'est super intéressant. Ça s'appelle le système monétaire équilibré. On y joue, euh, c'est le quatrième jeu, le jeu de la monnaie, pour ceux qui ont fait. Allez voir aussi la vidéo du jeu de la monnaie. Alors il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Les monnaies, euh, ça bouge beaucoup. Alors euh, ces temps, euh, coincés entre euh, les dents de midi et le léman, il y a le chablet. Et là, il y a aussi un projet de monnaie, ça s'appelle le tablet. C'est comme ça qu'on dit euh, Chablais en, en patois. Ça veut dire la tête du lac, parce qu'effectivement bah, c'est au bout du lac. On verra en coincé entre le Farinet et l'aimant euh, comment ça se développe. Du côté de Neuchâtel, euh, je connais aussi un petit groupe euh, qui essaye de réfléchir à créer une monnaie locale. D'ailleurs, euh, c'est pas nouveau les monnaies locales. Hein. Ça, c'est un batz neuchâtelois de 1803. Et Ça, c'est un batz vaudois de 1828. C'était des monnaies locales. À l'époque, il y avait des monnaies cantonales. Un Bat Neuchâtelois, ça vaut aussi 4 kreuzzer. Du côté de saint timier j'ai aussi entendu parler qu'il y avait une monnaie qui était prête, je crois. Donc ça bouge vraiment partout. Alors, je ne sais pas qu'elles seront les prochaines. On verra comment ça évolue, tout ça. En tout cas, c'est vachement intéressant. Mais il faut le faire bien. Alors pour terminer, petit truc sympathique, sur les billets des Farinets, d'un côté il y a les animaux typiquement valaisans, et de l'autre côté il y a des montagnes typiquement valaisannes. Et plus le billet a une valeur élevée, plus la montagne est élevée. Ça commence avec Valère et Tourbillon, et j'y suis allé avec des Farinets. Donc pour l'instant, je pense être le premier à remporter le trek du farinet vers toutes les montagnes avec les billets qui correspondent. Alors le numéro 2, la pierre à voix. je pense que je peux y arriver. Ensuite, ça va commencer à être vachement compliqué. Déjà, le 5 Farinets, euh, je la vois mal. Et puis après, il y a les dents du Midi qu'on voit derrière moi là. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Et le dôme des Michabels pour le billet de 100 Farinets. Alors, je mets au défi les gens d'y arriver. Ça ne va pas être simple, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors, à suivre. Si tu aimes les monnaies complémentaires, mets un petit pouce, ça fera monter, rendre visible. N'hésite pas à la partager à tous les gens qui ont envie de créer des monnaies complémentaires. Ça peut être intéressant qu'ils sachent un peu ce qu'on peut en faire, comment ça marche. Et puis, euh, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos que j'ai citées. Et abonne-toi à ma chaîne pour avoir encore plein, plein, plein d'informations. N'oublie pas, garde l'esprit ouvert. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est magique. Oh <music>